Salut, j'espère que tu vas bien. Je viens de, je vais te faire un audio sur la sur la motivation. En tout cas, je pense que voilà, tout le monde sait à peu près ce que c'est que la motivation. Je parle pas souvent de motivation parce que je trouve que hmm, c'est une notion vraiment débile, mais peut-être tu, tu tu comprendras plus tard. De, de, de passer 30 minutes au téléphone avec euh, une maman que je connais bien depuis des années et qui m'explique le comportement de sa fille euh, je ne citerai pas de prénom euh, ni rien du tout parce que tu risquerais de la reconnaître parce que oui c'était une joueuse connue oui c'était une joueuse de championnat de France oui c'était une joueuse euh, qui évoluait dans une grande région de france qui est maintenant dans un club pro donc tu vois une joueuse à une joueuse comme bah, écoute comme la plupart des joueurs et des joueuses voudraient être c'est à dire qu'elle est elle est juste à l'orée d'une carrière pro elle est dans la, dans la mouvance perf parfaite pour devenir pro. Sa maman m'appelle désespérée en me disant euh, que suite au camp qu'elle avait fait avec moi, euh, sa maman avait regardé le camp et elle avait dit, elle dit à sa fille bah Tiens, fais, fais la routine de dribble que coach David Bonnel t'a montré. Et sa fille ne veut pas. Ah, il fait beau aujourd'hui hein, ils, ils sont allés au terrain et sa fille veut pas en lui disant qu'elle sait, je, je, je sais très bien dribbler j'ai pas besoin de faire une routine de dribble alors on a discuté de ça au début mais au bout d'un moment je lui dis mais c'est pas le dribble le problème c'est pas l'exercice le problème c'est la motivation ta fille ta fille ne sait pas ce qu'elle vient faire sur ce terrain pour s'entraîner. Ta fille, là, normalement, elle doit être au centre de formation, mais avec le confinement, elle est revenue en famille. Donc, en gros, entre guillemets, elle est plus ou moins en vacances, chez elle, dans sa région natale. Le problème réel, c'est la motivation, c'est pas l'exercice, c'est pas 10 minutes de dribble de plus ou de moins. Voilà pourquoi je veux parler de motivation. Pourquoi je trouve que la motivation c'est débile Parce qu'en fait, en tout cas, tous les gens qui parlent de motivation, j'en parle rarement, ça ne veut rien dire du tout. N'importe qui peut être motivé. Là ah, le problème de cette joueuse c'est pas la motivation. Le problème c'est qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie Est-ce qu'elle veut performer Est-ce qu'elle veut être pro Tout le monde voudrait être à la place de cette joueuse. Tout le monde. Plein de joueurs, tous les joueurs qui, qui m'appellent tous les jours en me disant oui, aide moi à me préparer pour l'ensemble de formation blablabla bla bla, partir en sport études tous ces joueurs là voudraient être à la place de cette fille qui est déjà en centre de formation et elle n'est pas motivée pour faire 10 minutes de dribble alors qu'elle a que ça à faire de la semaine Alors, je vais pas te donner les solutions déjà parce que c'est un problème complexe que je vois souvent. Et je pense que ce problème, je l'ai résolu. Attention, hein. il ne s'agit pas d'avoir réfléchi trois secondes, d'un coup de baguette magique et le problème est résolu. Non, bien évidemment, c'est plus complexe que ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai des contenus Là, on est plus dans du coaching mental, bien évidemment. Tu as bien compris que on n'était pas dans, dans un simple exercice de dribble ou, même si c'est beaucoup plus complexe, de gestuel de tir. Non, on est dans. Il faut faire changer l'état d'esprit d'un joueur. C'est ce qu'on fait tous les jours. D'ailleurs. Je vais parler de ce coup de fil à mes membres privés du cercle basket parce que parce que pour eux aujourd'hui, là, au stade où ils en sont dans leur performance. Et je, bien, et je dis bien dans la performance et non pas dans leur niveau basket. Parce que sans doute que cette jeune fille là a un meilleur niveau basket qu'eux. Mais tu vois, elle n'est pas dans la performance. Elle chouine aujourd'hui pour faire 10 minutes de dribble. Alors que si elle était dans le bon mindset d'une future pro, elle devrait se faire 30 minutes de routine de dribble et une heure et demie de shoot à haute intensité. Ça serait le minimum salarial d'un mercredi après-midi ensoleillé où, euh, je te rappelle, on est en confinement et donc. Ça fait un petit moment qu'elle ne s'est pas entraînée. Ça devrait être le minimum salarial pour son futur statut de futur pro. Et elle n'a pas cette motivation. là J'ai dit, je ne vais pas, te... <rire> j'allais te dire la solution, mais non, <rire> je ne te la dirai pas. Je vais aller la dire à mes joueurs. D'accord Et si toi, tu veux savoir la solution, si toi aussi, tu manques de de motivation parfois, ce qui, ce qui n'est pas anormal. J'ai dit à sa maman, mais ta fille, ta fille n'est pas anormale. Ta fille a des réactions d'êtres humain, comme tous les êtres humains. Et malheureusement, ou heureusement, il faut, il faut travailler ça. Ça se travaille, ça s'apprend. Comment devenir performant Comment changer de mentalité, ça s'apprend. C'est ce que nous apprenons dans le cercle basket. Et nous avons des résultats. Et ces résultats seront pérennes dans le temps. Parce que quand tu changes d'état d'esprit, tu peux soulever des montagnes. À l'inverse de cette jeune fille qui est en train de régresser et qui va se faire doubler par d'autres filles qui ne sont pas en centre de formation, mais qui ont un meilleur mental. Si tu veux savoir la suite, si tu veux avoir les solutions, écris-moi coach@david-bonnel.com ou tu peux postuler. Il reste la moitié des places dans le cercle basket. Nous avons, nous arrivons là cette semaine à avoir déjà rempli la moitié des, des places disponibles du nombre de joueurs que nous recrutons. Et ça va aller vite, je pense. Ça va aller très vite. Vu la qualité de l'enseignement dispensé, ça va aller très très vite. Voilà, bonne journée à toi.